Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo de DD, c'est quoi Vous avez aimé le premier épisode sur la plate germanique ben, Là il n'y a pas de frelons, pas d'intervention, pas beaucoup d'intervention Donc on refait des vidéos comme ça Et là cette fois-ci on va parler des asticots Alors je vais vous expliquer les asticots Et en fin de vidéo je vais vous montrer des images d'une intervention d'asticots euh, C'est la première fois de ma vie que j'en ai vu autant donc restez jusqu'au bout. Et moi je vous dis jingle. Allez, aujourd'hui nous allons parler des asticots. Je suis persuadé qu'une fois dans votre vie, vous avez eu des asticots dans votre poubelle. Dites-moi-le en commentaire. Ah oui, ça m'est déjà arrivé ça. Et au fait, ça arrive comment dans la poubelle les asticots n'arrivent pas comme magie dans votre poubelle. Ils ont deux parents, comme la plupart des insectes. Quoi Il y a des parents asticots Eh oui, ils sont différents. Ils ressemblent à ceux-ci. On pourrait dire que c'est des bébés mouches, mais dans le vocabulaire correct, on dit plutôt des larves de mouches. Ah, ok, d'accord. Mais c'est quoi une larve On dit souvent que les larves, ce sont des vers. Quand ça vous arrive, vous dites plutôt... Oh putain, j'ai des vers blancs dans la poubelle. Mais le ver blanc, c'est plutôt ça. Eh non, c'est une larve aussi, la larve d'un anautomne. La famille des vers, c'est plutôt dans les vers de terre. Ah, en fait, j'ai compris. Dans les insectes, on dit des larves et pas des vers. Les vers, c'est plutôt les vers de terre. OK. Exactement. Mais comment une larve devient une mouche tout commence par un œuf. Les femelles mouches pondent une centaine d'œufs sur de la nourriture pour les futurs larves qui sortiront des œufs. Mais ça se nourrit de quoi Parce que là tu me fais peur. Alors les œufs sont posés sur de la nourriture, de la matière organique en décomposition, sur des cadavres d'animaux et sur même sur les excréments peuvent trouver dehors. Vous avez jamais vu des petites mouches sur les excréments de chien et chat dehors Mais parfois elles peuvent pondre sur des organismes vivants. Une plaie sur vous ou sur un animal ouvert, et les mouches peuvent poser les œufs dessus. C'est très rare mais ça peut arriver. Ah. Les mouches femelles, quand elles pondent leurs œufs, elles laissent une petite odeur pour attirer les autres femelles à pondre en même temps. Après la pointe des œufs, un à deux jours plus tard, les larves commencent à sortir et se nourrissent de la nourriture sur place avant de passer au stade suivant. Ah, le stade suivant, c'est la mouche, c'est ça Pas tout à fait. La larve, elle a besoin pour son développement à un endroit sombre, humide et chaud. La poubelle, bien sûr. Exact. Le stade larvaire dure entre 10 et 14 jours. Au terme de cette période, la larve va s'isoler pour passer au stade suba la pupe. Qu'est-ce que ça L'enveloppe de la larve va durcir, noircir, et c'est ça qu'on appelle la pupe. À l'intérieur de la pupe, la larve va se transformer en mouche. Elle va mettre à peu près une semaine. Puis la mouche brise l'enveloppe de la pub. Putain, je déteste les mouches, hein. <rire> Après être sortie, la mouche, elle va chercher son partenaire sexuel. afin d'assurer le survie de l'espèce. En gros, les larves se nourrissent, et dès qu'ils sont en mouche, ils se reproduisent. Ok, c'est cool leur vie, elle est cool. Tu as tout compris. La mouche a une durée de vie entre 2 à 4 semaines, pense à se reproduire, elle peut pondre 5 fois dans sa vie, et le cycle recommence. Sérieusement, comment on s'en débarrasse Alors, comment se débarrasser des asticots qu'on en a à la maison Est-ce qu'il faut appeler un professionnel ou pas Normalement, vous n'avez pas besoin d'appeler un professionnel. Souvent, on retrouve des asticots dans notre poubelle intérieure ou les poubelles extérieures. Euh, pourquoi Parce que dans une poubelle, on a bien vu qu'il y a la chaleur, il y a du sombre et il y a de l'humidité. On a plus souvent des asticots en été qu'en hiver, puisqu'il fait chaud. Si vous êtes dans un logement qui n'est pas climatisé, par exemple, ben, votre logement il va faire très chaud et tous les aliments que vous allez mettre à la poubelle vont se décomposer rapidement. À partir du moment où on veut éviter des asticots, il faut avoir une poubelle bien fermée. Donc on ferme le couvert, on laisse pas d'espace et c'est exactement pareil pour les poubelles extérieures. Quand vous fermez une poche, il faut bien la fermer, qu'elle soit hermétique, qu'il n'y ait pas un trou. Le moins d'endroits, les mouches vont aller se poser et poser des œufs à l'intérieur. Bien entendu, sortir les poubelles régulièrement, ne pas les laisser en plein soleil. Le conteneur extérieur, évitez de le mettre en plein soleil. Ça va accélérer le développement des mouches et surtout de, des aliments qui vont courir pourrir. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'appeler une société pour traiter ces insectes. Vous videz votre poubelle, vous la nettoyez avec un jet d'eau, un désinfectant. et Normalement, il n'y a pas de souci. Mais ça peut arriver, parfois, que les gens sont envahis par ces asticots. Et je vous avoue que ça m'est arrivé une fois où un client... Elle m'a vraiment demandé de venir, elle m'a dit que j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'asticots. Donc le mieux, c'est que je vous montre les images et, euh, et on va voir ça. Merci Dédé pour toutes ces informations, j'ai vachement appris de choses. Si vous voulez apprendre des choses, abonnez-vous à Dédé, abonnez-vous. Allez, moi je finis ma partie. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les asicots et les mouches en hein, quelque part aussi. Euh, ben Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Euh, Peut-être que dans les prochaines vidéos, je ferai une question-réponse. On va voir s'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas. Sur n'importe quel sujet, je peux essayer de répondre en vidéo. Ça peut être sympa de rajouter ça en plus. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dédés. Quoi Vous n'êtes pas abonné à DD Frelor